Lui, c'est Luc, le directeur administratif et financier d'une entreprise française. Luc n'est pas adepte du 100 mètres, mais il court après les factures. Depuis qu'il utilise celle-ci, Luc a réussi à simplifier sa gestion et tout le monde en profite. Devis, facture, paiement en un clic, c'est un passage de relais réussi. CELSI, pilotez intelligemment votre entreprise. Facturation et gestion, prospection et vente, gestion de la trésorerie. Go.celsi.com